Vite, vite, il faut réformer les retraites. T'es sûr que c'est le plus urgent? Mais c'est une promesse de campagne. T'as pas été vraiment élu sur ton programme. Hein puis 77% des Français sont contre. Ah oui, zut. Et puis il y a l'inflation. Mais l'inflation, s'est réglé avec la loi pouvoir d'achat. Le bouclier tarifaire qui protège surtout les profits. Ah oui, re zut. Et cette réforme des retraites maintenant, t'es sûr? Mais oui, il faut foncer. On vit plus longtemps. C'est normal qu'on travaille plus longtemps. Ben déjà que les deux tiers des plus de 55 ans sont exclus du marché du travail, ça va être difficile à faire avaler. Oui, mais on est obligé. Le budget est en déficit. Non. Comment ça, non Tout est toujours en déficit. On apprend ça dans toute bonne école de commerce. Oui, mais non. Le conseil d'orientation des retraites précise même qu'il y a un excédent. Ah bah ben si, là, tu vois, il y a un déficit bientôt. Non, il faut trouver autre chose. Tu sais, en face, il y a des coriaces. Il faut trouver quelque chose qui fasse l'unanimité, tu vois. Ça y est, j'ai trouvé. Le climat. « Reculer l'âge de la retraite, ça va limiter la hausse des températures. »« Mais quel est le rapport ?»« Attends, j'ai mieux. Il faut réformer la retraite pour aider l'hôpital et l'école. »« Je vois toujours pas le rapport, mais j'adore. »« Ceux qui seront contre cette réforme passeront pour des méchants, qui ne veulent pas améliorer le sort des soignants. » C'est bon, ça. Un tour de passe-passe. Les pauvres payent pour le service public, et en même temps, pour compenser la suppression d'impôts des riches. Il va quand même falloir céder sur un truc, montrer qu'on pense aux gens. Je promets une retraite minimum à 1100 euros pour une carrière complète. Manu, c'est juste en dessous du seuil de pauvreté. Alors quoi Une pension minimum de 2000 euros Avec un départ à 60 ans pour tous. Comme le propose la CGT T'es sérieux Mais non <rire> C'est la fin de l'abondance pour les pauvres. Bon, il va falloir bosser les éléments de langage. Hein. À la CGT, ils ont des propositions sérieuses. Et elles sont financées. Allez Larry, je compte sur toi. T'es un challenger. Oui, mais... Une école de commerce, est-ce que ça fait le poids contre l'opposition de la rue